Bonjour les amis, c'est Spice Da. Aujourd'hui, on va parler des cours en ligne. Avant que la vidéo commence, je veux vous faire un tour de magie. Regardez bien, regardez ça. Dans 3 secondes, il va disparaître. 1, 2, 3. Tuto aux 50 likes. Pourquoi les cours en ligne? Ligne, ligne, ligne. Ligne. Oh. ligne. Pourquoi Pourquoi On était tranquille. Au début, tu es comme ça. Ouais, les cours en ligne. Et deux semaines après, tu es comme ça. Spice, Spice, réveille-toi. Hein? Deux points ouais. en moins. et ouais. Non. Il se moque de moi. En plus, il le fait encore. Personnellement, c'est ce que je fais. Et comme je suis gentil, je vais vous donner des techniques à utiliser dans les cours en ligne. Première technique, toujours désactiver la caméra. Après, tu peux faire ce que tu veux, comme dormir. Dis-moi et mets-toi des 5 commandes de sa communauté H. C'est ton mascara qui déteint. Quand on se fâche pour un café un peu mal, fait une bricole. C'est ton mascara qui déteint. Abonne-toi, like et commente. Et deuxième technique, toujours, toujours se bagarrer dans les chats. Toujours. Et bien sûr, comme je suis encore plus gentille, je vais vous donner un extrait quand les profs sont derrière leurs écrans. Donc, bonjour à tous, c'est notre premier cours en ligne. Bonjour. Amandine, désactive ton micro, arrête de parler. Laisse-moi parler. Bonjour à tous. Ah oh et... ouais. Désactivez vos micros. Donc. Je disais, euh, Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Je sais mais désactivez vos micros et pas de bagarre dans les chats. Pourquoi je faisais du travail J'aurais pu être musicien, acteur, danseur. Pourquoi Pourquoi aidez-moi Les méchants de la classe. Ils sont plus les méchants de la classe. Moi je comprends pas dans ma classe. Plus de méchants de la classe. Je comprends pas, même dans les chats, il n'y a plus de méchants dans la classe. Et bien sûr, n'oublie pas de liker, commenter et de s'abonner. Bye! Et si tu veux plus de vidéos, fais ce que j'ai dit dans la dernière séquence. Elle est juste à côté là. D'accord? Au revoir! Ayasta! Ah,